Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo dans laquelle je vais simplement vous annoncer la création d'un nouveau blog sur mon site de formation. Vous avez le lien en dessous. Donc, dans, ce, dans cette page numéro 1, je vous ai mis tous les liens pour accéder à mes programmes de formation. Alors, même si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aller voir, c'est toujours enrichissant de savoir ce qui se fait. Hein, donc, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, bien sûr, sauf si vous suivez formations. Et je vous ai également joint des liens vers des documents gratuits. Enfin, pour l'instant, il y en a deux. Dans mes, prochains, dans mes prochains articles, je vous donnerai des liens vers toutes mes vidéos, mes articles, etc. Donc, je vais essayer de faire vivre ça. Mais bon, c'est un début. Alors, simplement, je vais vous dire une chose. Eh bien, merci. Merci à vous de me suivre. Vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir que j'ai de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à mes vidéos et qui mettent « j'aime » ou qui ne mettent rien, peu importe. Si je fais des vidéos qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'y mets mon savoir, j'y mets mon cœur, je le fais pour vous être utile et pour me faire plaisir aussi parce que moi, ce que, ce que j'aime, c'est rendre service, être utile. Donc, j'espère que c'est le cas. Et euh, simplement merci à ceux qui ont suivi ma vidéo sur l'arthrose stade 1 à 4 euh, soyons perfectionnistes, parce que là c'est vraiment une explosion, c'est absolument incroyable en deux semaines, 20 000 personnes l'ont visionné donc merci, merci, merci et euh, les mentions j'aime, euh, j'en ai des centaines et des centaines et des centaines donc merci encore, inscrivez-vous à mon blog je, plus il y aura de personnes intéressées et plus bien sûr il sera fourni, plus ça m'encouragera à vous donner des choses intéressantes. Surtout, envoyez-moi des commentaires. Hein, pour moi, c'est un fil conducteur, c'est le moyen de communiquer avec vous, on ne se voit pas, mais il faut faire comme si on se voyait. Par les commentaires, vous faites vivre euh, mon blog, vous faites vivre mes vidéos. J'y réponds toujours, je réponds toujours, sauf quand c'est mal intentionné ou euh, que vraiment, euh, je sens que euh, la question euh, n'est pas claire. Voilà, donc c'était une vidéo de remerciement. Euh, Youtube, c'est vraiment quelque chose de formidable. Euh, je dis aussi merci Youtube, parce que c'est grâce à Youtube que je peux communiquer avec vous, ce qui me tient à cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous.